Maîtriser la procréation, ça peut être deux choses. Soit on ne veut pas concevoir un enfant. L'autre versant de la maîtrise de la procréation, c'est la PMA, ou encore la procréation médicalement assistée. Cette fois, on va utiliser des connaissances pour trouver des méthodes visant à aider des couples infertiles à procréer. Donc, pour les couples infertiles, il y a des moyens pour remédier à cette infertilité. C'est la PMA. Donc, toutes ces techniques, qu'il s'agisse de la conception d'un enfant ou de la non-conception d'un enfant, utilisent les connaissances scientifiques sur le cycle féminin. En France, comme dans d'autres pays occidentaux, on constate depuis plusieurs années une baisse de la fertilité masculine, avec une baisse de la concentration en spermatozoïdes du sperme des hommes. On constate aussi plusieurs types de problèmes chez les femmes qui vont mener donc à une infertilité. Essentiellement des problèmes hormonaux qui vont bloquer l'ovulation ou encore une obstruction tubaire des trompes bouchées qui peuvent être la conséquence de la contraction de certaines IST. D'autres problèmes peuvent exister comme l'endométriose ou encore des anomalies de l'utérus ou des anomalies de la glaire cervicale. Ces différents types d'infertilité... Amène de plus en plus de couples à consulter des médecins spécialistes de la PMA. Ainsi, la PMA voit ses chiffres en hausse, puisqu'entre 2002 et 2010, le nombre de tentatives a été multiplié par 2,5 et le nombre de naissances liées à la PMA a été doublé. Mais comment ça fonctionne La technique qui va se baser sur les connaissances sur les hormones féminine et la stimulation ovarienne. Elle va consister en un certain nombre de traitements par des hormones sur un cycle chez la femme. On constate ici, donc pour cette stimulation ovarienne qu'on appelle aussi induction de l'ovulation, qu'il y a dans les premiers jours du cycle un certain nombre d'injections. Ces injections sont des injections de FSH et LH. FSH et LH en début de cycle vont permettre de faire entrer en maturation plusieurs follicules. Puis vers J11 à peu près, on va provoquer la maturation de ces follicules par une injection unique de HCG, qui est une hormone très proche de l'ALH. Rappelons-nous, l'ALH permet la maturation des follicules et va déclencher l'ovulation. On conseille bien sûr aux couples d'avoir des rapports sexuels pendant cette période. Quelques jours plus tard, des injections de progestérone vont aider à la nidation du ou des embryons éventuellement formés. Mais nous l'avons vu, le sperme des hommes peut avoir une fertilité faible. Cela dépend du nombre de spermatozoïdes vivants, du nombre de spermatozoïdes mobiles, du nombre de spermatozoïdes de forme normale ou anormale, de la concentration du sperme en spermatozoïdes, etc. Dans ce cas... Différentes techniques vont pouvoir se surajouter. Le don de spermatozoïdes, dans le cas d'hommes qui ne produisent que très peu de spermatozoïdes ou très peu de spermatozoïdes normaux, voire pas du tout, va être nécessaire. Dans ce cas, il faudra pratiquer une insémination artificielle. Déposer à l'aide d'une petite poire le sperme du donneur au fond du vagin de la femme, en période d'ovulation éventuellement avec une stimulation ovarienne pour favoriser l'ovulation. Chez certaines femmes, les problèmes peuvent être anatomiques. On observe ici une radiographie de l'utérus d'une femme souffrant d'infertilité. On a injecté dans son utérus un liquide opaque au rayon X. On peut voir ici la cavité utérine, de forme triangulaire. Le liquide s'infiltre bien dans sa trompe gauche, mais ici on n'observe pas de passage du liquide. La trompe est certainement là, mais elle est bouchée, le liquide ne passe pas. Donc ici, nous avons une obstruction d'une trompe, ce qui réduit les chances d'avoir naturellement un enfant. Dans certains cas, les deux trompes peuvent être bouchées, et dans ce cas-là, il n'y a pas de possibilité d'avoir un enfant naturellement. Pour remédier à ce genre d'anomalie, la fécondation in vitro et transfert d'embryon ou fivette a été inventée. Elle peut être associée à un don d'ovocyte, dans le cas où une femme ne possèderait pas du tout d'ovocytes. Elle peut aussi être associée à une micro-injection de spermatozoïdes, qu'on nomme encore XI, dans le cas où l'homme n'aurait pas un sperme de qualité. La fécondation in vitro nécessite une stimulation ovarienne. Des injections de FSH et de LH vont permettre la maturation de plusieurs follicules dans les deux ovaires de la femme. Après avoir provoqué la maturation finale des follicules par une injection de HCG, on prélève les follicules et on les place dans une boîte de pétri. On les met en contact avec les spermatozoïdes de l'homme du couple ou du donneur. Si jamais les spermatozoïdes ne sont pas assez mobiles, on peut réaliser une micro-injection de spermatozoïdes qu'on nomme aussi XI. Après la fécondation, la cellule œuf se divise et va donner plusieurs embryons que l'on pourra transférer. Les embryons sont ensuite transférés dans l'utérus dans la femme. On peut voir ici un transfert de quatre embryons. Aujourd'hui, on se contente plutôt de deux embryons en France. Un traitement progestatif aidera à la nidation de ces embryons. Ici, on peut voir une grossesse de triplé.